gigé gig, bon tilouche. Benziavic la pitturine dans les balaviel. Yulsket elziavic tire Laurent. Naïna fakla maisoupé, vous payez, vous payez Laurence Laurent Eric qui jnafik a dit qu'il est à tirer le jouffaf d'am jnafik a dit qu'il est. Il a dit qu'il est à l'upsananu staff. La moeque a à Kenibera, Dene Laurence Ziavik. Den Laurence a la pire d'un tête qui nous aide. Qu'elle a pu se tafamona. se faire une tafamona. tafamona. a Batlize kapatir! Cette machine bat batir telle à l'okie On Belleviel Laurence Ginaf mais oui Mali mais oui Mali une très bonne équipe tout c'est gentil, Blaise. Ils vont faire des ménagements de. Tosolidemjin Isugadikyewaïar, Kiren arcetiv Fitchkiraf. Ouais! Ouais! Turkoun Baklak, Laurence Eltrassi. Laurence Ziavic Alubsen Alubdaf. Pouin va pencher à souteiller. Benji, le veja fade veirune fane basoute qui retient l'odexaf veirunak bat c'est rodas mosque Il a nous caché ce qu'il Un est va il est fiable. va aller il avajin. fiable, il est fiable, il est il il Donc, ouais, ça, de... Et là, ils te charrient les mecs, enfin, tu as ton casque de VTT, Toi, ils te disent ça. Ah oui, es. c'est vrai Ah oui, c'est incroyable. Toulkun, moi, ça, j'avais une <rire> tilaïa. Vamiel tenaïa, donne-toi tout la vie <rire> à Wétesson.